Bienvenue dans cette vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des clés pour que vous puissiez trouver les accords d'une chanson à l'oreille, donc au piano, mais ça marche pour tous les instruments. Alors, on va prendre un exemple sur le morceau de Adèle, « Easy on me ». Mon but n'est pas de vous donner euh, les notes à jouer bêtement, comme vous pourrez le trouver euh, ailleurs. Si c'est si ce, si ce que vous recherchez, je vous invite à changer de vidéo. Ce n'est pas, euh, pas pour vous. Ici, ce que je vais vous montrer... C'est comment vous pouvez par vous-même euh, trouver les accords d'une chanson pour que vous ne soyez justement plus dépendant des tutos qui sont tout faits, des tutos YouTube ou autres tout faits, mais que vous puissiez par vous-même trouver les accords à l'oreille d'une chanson, on va dire, euh, de type variété balade. En tout cas, des chansons relativement simples pour commencer. Euh, et puis donc, ce morceau de Adele Easy on, Easy on Me, est parfait pour cela. Vous savez que j'aime pas quand on montre bêtement les tutos tout fait sans expliquer harmoniquement ce qui se passe ça vous aide pas réellement euh, et vous serez toujours dépendant et eh bien des, des autres qui auront fait le boulot à votre place donc l'idée c'est quoi c'est de pouvoir bien sûr activer un peu ses oreilles euh, apprendre à trouver les accords à l'oreille et avoir un petit peu de connaissance au niveau des accords et de l'harmonie pour pouvoir repiquer et eh bien les morceaux que vous aimez euh, par vous-même tout seul comme un grand donc euh, l'idée premièrement ça va être D'écouter évidemment le morceau attentivement, dans de bonnes conditions. Euh, vous allez écouter euh, avec un bon système d'écoute qui restitue, restitue bien euh, les basses, comme par exemple un casque ou des bonnes enceintes. Euh, et éviter au smartphone parce que ça va, vous n'allez pas entendre les basses et justement on a besoin d'entendre les basses lorsqu'on repique à l'oreille. Donc l'idée ça va être d'écouter déjà l'introduction du morceau. Et je vais vous demander de le faire, d'écouter l'introduction du morceau de Adèle, qui commence à 1 minute 40 sur le, le morceau officiel en tout cas, ou ça peut commencer avant, suivant où est-ce que vous l'écoutez, si vous l'écoutez sur, sur, sur un disque ou ailleurs. Et donc vous allez écouter l'introduction piano. Et je vais vous demander d'écouter les notes les plus graves du morceau. Et voilà ce que vous devriez trouver. Vous devriez entendre, comme notes les plus graves, un Fa pendant euh, quatre temps. Ensuite, vous devriez entendre un Ré, Ensuite, vous devriez entendre un La, et ensuite vous devriez entendre un Si bémol. Et ensuite, un retour sur le Fa, et Adèle commence à chanter. Donc, je vais vous jouer l'introduction et je vous explique. Donc, je vous demande d'écouter, enfin, écoutez ce que je fais là, et essayez d'écouter ensuite sur le morceau et de retrouver ces notes. Donc. Ça fait à peu près ça. Hein. Alors l'idée encore une fois, c'est pas d'être 100% fidèle, on s'en fiche. L'important c'est de comprendre l'harmonie qui a été utilisée, de jouer les accords qui ont été utilisés, de comprendre la pensée eh bien, de celui qui a composé ou arrangé, et de faire euh, eh bien, la même chose, on va dire, même si c'est pas 100% fidèle sur les notes, c'est pas important ça. Vous allez voir, donc ça fait à peu près ce, ça. Voilà, donc ça, c'est l'introduction. Euh, voilà, donc je vous demande d'écouter le morceau, et vous devriez entendre Fa. Donc. Ensuite, Ré ici. Ensuite, La. Je vous le refais une dernière fois. Ah, attendez. Vous écoutez et vous essayez d'entendre ces notes-là. Pourquoi il faut écouter les basses Parce que les basses, les notes basses, c'est-à-dire les notes les plus graves, vont vous donner une information forte sur l'harmonie qui a été utilisée. On, vous devez vous concentrer sur deux choses. Euh, vous savez qu'en musique, il y a ce qu'on appelle des cadences. Ce sont des suites d'accords caractéristiques. Ce sont des accords qui s'enchaînent les uns aux autres. Et il y a toujours un début, une fin. Euh, C'est comme un cycle. Alors ça fait par exemple, là on entend « Fa ». Ré, La, Si bémol, et puis à nouveau Fa, et vous voyez, on entend comme un retour à la maison. C'est-à-dire qu'on entend comme, euh, comme si on revenait au point de départ, au, à l'accord principal du morceau. Euh, ta, da, da, da, da, da. Et ça, il faut se concentrer justement sur, euh, sur justement ces, ce, ce retour à la maison qui va nous, nous laisser supposer eh bien, tout simplement que cet accord de Fa, cet accord de retour ici, ou plutôt cette note Fa, est le retour à la maison. Donc, peut-être que l'on serait dans la tonalité de cette note-là, c'est-à-dire le Fa. Si je construis un accord de Fa ici, euh, c'est peut-être l'accord principal. Ça voudrait dire qu'on serait peut-être en tonalité de Fa majeur. Et en Fa majeur, là c'est très important ce que je vous explique, hein, euh, en Fa majeur, il y a une série d'accords euh, que l'on retrouve dans n'importe quelle tonalité. Sur la première note de cette gamme, c'est un accord de Fa. Sur la seconde, euh, la seconde note de cette gamme, c'est un Sol mineur que l'on trouve. Hein, si l'on construit des accords, si vous voulez, sur chaque note de la gamme. Voilà, Là, on obtient un Sol mineur. Sur le troisième degré, ici, la troisième note, Fa, Sol, La, on a un La mineur. Sur la le quatrième degré, 1, 2, 3, 4 de la gamme de Fa majeur, hein, vous savez qu'il y a un bémol à la clé, on a un Si bémol majeur. Ensuite on a un Do majeur, ensuite on a un Ré mineur, on a un Mi mineur bémol 5 et Fa. Donc ça c'est les accords qui sont issus de la tonalité de Fa majeur, et on suppose que ce morceau de Adèle, Easy on Me, est en Fa majeur, parce qu'on entend une, un cycle d'accords, si vous voulez, avec un début, une fin, et on entend clairement un retour à la maison. Donc ça voudrait dire aussi que, enfin, il faut que vous sachiez que la plupart du temps, les notes de basse jouent les fondamentales des accords, c'est-à-dire ça joue les premières notes des accords, si vous voulez, ce qui porte le nom des accords. C'est-à-dire que ce Fa-là, ici, quand on fait... pourrait être euh, eh bien, un Fa majeur, qui est le premier accord en tonalité de Fa majeur. Et ça peut se vérifier, il suffit de jouer les basses que l'on a entendues, et il est très important de chanter, parce que quand vous chantez, vous, vous allez confirmer ce que vous avez entendu avec vos oreilles. C'est très puissant le chant pour activer ses oreilles. Et si je construis ici, donc à la main droite, un accord de Fa, on s'aperçoit que même si pas le, que l'accord dans l'arrangement du morceau n'est pas joué euh, simplement comme ça, avec une, tri, une simple triade Fa, La, Do, on, on entend tout de même qu'on est sur la bonne harmonie. Donc ensuite on entend le Ré dans l'introduction et ce Ré pourrait être le Ré mineur qui fait partie, enfin qui est un accord qui fait partie de la tonalité de Fa majeur. D'accord Donc on va, on, va, on va regarder, on va écouter ça, donc ça ferait... Ensuite, on a le « La », ici. alors c'est ça, ça, c est, c est ça hein. je vous le dis à l'avance, c'est ça, mais l'accord n'est pas joué comme cela. C'est-à-dire qu'effectivement, l'arrangement euh, a été fait de telle sorte que euh, les accords n'ont pas été joués en triade comme ça, ils ont été arrangés, et je vais vous montrer après l'arrangement qui a été proposé. Donc ensuite, on a le « La » que l'on entend. Alors, est-ce que c'est le troisième degré en tonalité de Fa majeur « Fa » majeur Donc ça serait un « La » mineur. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que dans le morceau, on entend la note Fa. Si vous écoutez attentivement, on entend... Alors ça fait... C'est-à-dire qu'on entend le Fa ici, et on entend finalement La, Do, Fa, les notes La, Do, Fa. Et La, Do, Fa, qu'est-ce que c'est euh, C'est tout simplement, si on met les notes dans l'ordre, c'est Fa, La, Do, c'est Fa majeur. Ça voudrait dire qu'on a joué un accord de Fa majeur, mais à la basse, on a joué un, la note La. Alors, le, la note La, évidemment, ce n'est pas la fondamentale de l'accord. Ça veut dire qu'ici, on a renversé l'accord, c'est très souvent qu'à la basse, on, on, on renverse l'accord, enfin, on joue une note... Différente de la fondamentale, et là c'est la tierce. C'est très souvent qu'on joue la tierce d'un accord euh, à la basse. Donc, quand c'est pas la fondamentale, vous pouvez chercher si c'est pas une autre note forte d'un accord. Euh, voilà, donc là ça, ça veut dire qu'il faut pas seulement se concentrer là sur les basses, mais également sur la couleur des accords, de, de l'harmonie générale, des autres notes qui sont jouées. C'est pour ça qu'il faut entendre, évidemment, les notes basses, mais ensuite, vous allez tendre l'oreille hein, pour vérifier que, par exemple, comme on l'a fait pour le premier accord, cette première note, c'est bien un Fa. Donc Vous allez tendre l'oreille pour écouter et voir si ça sonne plutôt comme un Fa majeur. Parce que regardez, si je fais Fa mineur, hein, là, ça ne va pas du tout sonner pareil. Que, si vous voulez, les deux couleurs principales, c'est majeur ou mineur. Donc, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est jouer la note... De basse que vous avez entendu, et sur cette note de basse, vous allez construire un accord majeur puis un accord mineur. Là, déjà, vous, a, vous avez 95% de chance euh, de tomber sur la couleur, euh, la couleur du, enfin, de, de, de trouver si l'accord si qui est joué dans le morceau est majeur ou mineur. Euh, voilà, vous allez trouver la couleur principale de l'accord, si vous voulez, euh, dans la plupart des cas. Et évidemment, ensuite, il va y avoir des notes-notes qui vont se rajouter, des, des enrichissements à l'accord et tout ça, mais. La base, c'est s'il est majeur ou mineur, l'accord, hein. ça, ça va être la base. Donc là, on avait trouvé qu'on a un Ré mineur. Ensuite ici, donc, c'est un euh, Fa majeur basse de La. Euh, et ensuite, on a un Si bémol ici. Et alors, est-ce que c'est la fondamentale du quatrième degré en Fa majeur C'est-à-dire que ça sera un Si bémol. On va le jouer, Si bémol. Si bémol. Et on s'aperçoit que c'est bien ça. C'est-à-dire que si je joue les accords simplement comme ça... Là ici, Fa basse de La. Et Si bémol. Et eh bien oui, j'ai les quatre harmonies du morceau. Maintenant, évidemment, l'arrangement n'est pas joué comme ça, c'est-à-dire que le Fa, on l'a pas joué Fa La Do, mais on a joué plutôt ce type d'arrangement-là. C'est-à-dire qu'on a joué Fa Sol Do, c'est euh, est, est, si est, est un accord qui est issu du Fa majeur, c'est ce qu'on appelle un Fa2, c'est-à-dire qu'on a, au lieu de jouer la tierce ici, on a joué la seconde. Hein, on a gardé la fondamentale euh, et la quinte, mais on n'a pas joué la tierce, on a joué la seconde. Et bon, on peut, par exemple, pour se rapprocher fidèlement de, du morceau, jouer ce genre, de, ce genre de position, donc Fa à la basse, et puis Do, Fa, Sol, Do. Okay et on entend également le Mi, et le Mi c'est quoi C'est la septième majeure. En gros... On va jouer donc Fa, La, Do, on va jouer la seconde ici, et on va rajouter le Mi qui est la septième majeure, d'accord Donc, voilà, après c'est un jeu au niveau euh, rythmique, on va arpéger euh, eh les notes, donc euh, bon, bah après euh, il faut écouter dans, dans le détail. Et vous comprenez bien que quand on comprend justement l'harmonie, on n'a pas besoin après de se dire « attendez, je vais… » Alors, euh, sur le « et » du 3, il joue le « do ». Non, mais on s'en fiche en fait. On a compris que l'harmonie c'est ça. Après, on le joue un petit peu à sa manière, quoi. On pourrait très bien faire… On n'est pas obligé d'être fidèle à 100%, on, est, on sera beaucoup plus fidèle en comprenant l'harmonie qui est utilisée, et ensuite on peut s'amuser à être créatif dessus, à l'accompagner à, à, à sa manière, euh, plutôt que de chercher à le jouer bêtement note à note sans comprendre ce que l'on fait. Et ça, ça c'est une clé qui va vous permettre de, de, de, de repiquer bah, tous les morceaux que vous aimez en fait. Après, il y a des morceaux plus ou moins difficiles à trouver, là dans la variété pop ce qui est bien c'est que souvent c'est assez simple, on a des accords, euh, on n'a pas beaucoup d'accords, on entend bien les basses. On a tout ce qu'il faut. Donc, euh, ensuite, sur le Ré mineur, alors, c'est intéressant. Donc, voilà ce qui est fait, donc. Un truc un peu comme ça, voilà. Donc, euh en fait, on peut garder les mêmes notes ici. On peut garder le do, le ré, pardon, le do et le fa, d'accord. Et puis on entend le sol également, et on entend même le mi, hein. Donc, c'est quoi ces notes par rapport à ré mineur Alors, on est parti de cet accord-là de ré mineur. On entend le do, donc le do c'est la septième mineure, et on entend à un moment donné le sol. Le sol par rapport à ré, c'est la onzième. Enfin, c'est oui, c'est la onzième. Hein. On a, on a donc, si vous voulez, ré, fa, la, do. On n'a pas joué. Euh on n'a pas joué quoi On n'a pas joué la quinte, et on a joué, donc, euh, la. Euh, à un moment donné, le Mi également, et on a joué également le Sol. Donc on a toutes ces notes qui sont jouées, qui font partie de Ré mineur, mais ce sont évidemment des enrichissements. On a la fondamentale, la tierce mineure, la septième mineure, euh, on a ici la onzième, et on a ici la, euh, la neuvième majeure. Alors tout ça, c'est des notions peut-être un peu avancées pour vous, mais vous comprenez bien que quand on connaît tout ça, c'est-à-dire quand on connaît les accords majeurs et mineurs, ça c'est la base, il faut les connaître dans toutes les tonalités, parce que c'est les couleurs principales euh, à écouter pour reconnaître les accords à l'oreille, mais ensuite, quand on connaît toutes ces, tous ces enrichissements possibles pour tel type d'accord et tel type d'accord, vous comprenez bien qu'après on est libre, et on comprend, euh, et on entend... Et on reconnaît, et voilà, et on sait repiquer à l'oreille euh, de manière euh, très fidèle un morceau. Donc, c'est ce très intéressant d'ailleurs. Et après, franchement, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut en 5 minutes, c'est plier le morceau, on le connaît en entier, quoi. D'accord Donc là... Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ce type d'harmonisation c'est qu'on voit qu'on a des notes passe-partout, ça j'en parle dans des vidéos sur le concept des notes passe-partout, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir cette vidéo justement que j'ai faite sur les notes passe-partout, le concept des notes passe-partout. C'est très intéressant, vous voyez ici on, a, on pourrait très bien garder à la main droite Do, Fa, Sol, Do et changer ici la basse, on aurait complètement une harmonie différente et pourtant on a juste bougé la basse, c'est-à-dire le... On a déplacé une note de la main gauche. Ensuite donc ici on a do fa la euh, pardon la do fa la do mi la do fa la do mi et à la basse le la. Donc tout simplement euh, on a joué donc euh, un accord de, euh, de Fa majeur, et on a joué avec la septième majeure, le Mi. Donc on fait un Fa majeur 7, si vous voulez. Hein donc donc La, Do, Fa ici, et on garde le, le La à la basse. Et là, tout simplement, Si bémol, donc euh, fondamental, Si bémol, Fa, Si bémol, Ré, Fa, c'est-à-dire qu'on joue un accord de Si bémol, rien de spécial. Voilà, là on a compris l'harmonie, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de connaître du note à note, c'est pas important, c'est pas intéressant, c'est même pas du tout passionnant, enfin moi ça ne passionne pas, ce qui m'intéresse c'est de comprendre le morceau pour ensuite pouvoir l'exploiter comme je veux. Et quand on a compris ça, après on peut faire tout le morceau, il n'y a pas de problème. Donc On pourrait évidemment travailler tout le morceau. Je pourrais vous montrer tout de A à Z. Mais ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Si vous voulez voir comment jouer ce morceau de A à Z, vous avez une multitude de tutoriels sur Internet. Vous allez suivre ce qu'on vous explique note à note. On va vous expliquer un tout petit peu les accords. Mais on ne va pas forcément vous donner des clés pour que vous puissiez le faire par vous-même. Parce que le problème, c'est que chaque semaine ou chaque mois, vous allez aller chercher votre tutoriel de votre chanson du moment que vous aimez. mais c'est pas intéressant. Le but, c'est quoi C'est de pouvoir comprendre l'harmonie, comprendre ce la pensée de celui qui a composé, et de repiquer par vous-même les oreilles avec des clés comme ça pour entendre. Euh, et, et, et voilà, vous allez jouer. C'est vachement plus gratifiant. Et vous allez surtout ensuite pouvoir euh, être créatif sur ce morceau, sur, sur les morceaux que vous, en, vous entendez. Et ça, c'est ma philosophie. Je vous mets un lien si ça vous intéresse pour aller plus loin, pour apprendre à repiquer à l'oreille. Euh, sachez également... À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je vais faire un live et j'en fais régulièrement sur comment repiquer à l'oreille. Je vais aller beaucoup plus en profondeur. Euh, on verra des morceaux de variété jazz. On verra euh, ce morceau en entier. Euh, donc ça, Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je suis allé un peu vite, j'ai survolé un peu les choses si vous voulez. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est simple de repiquer la plupart des morceaux que vous aimez à l'oreille. Et j'ai envie de dire, euh, allez dans ce sens-là. Il vous suffit d'activer voilà, les oreilles, si je, ré, si je récapitule, hein, d'écouter les basses, la de, de chercher la tonalité euh, générale du morceau. Pour chaque basse que vous avez entendu, entendu vous allez construire un accord majeur ou mineur au-dessus, voir si ça sonne ou pas. Euh, vous allez entendre comme ça la couleur principale et euh, de base euh, eh bien, euh, de l'accord. Si vous ne trouvez pas que l'accord est majeur ni mineur, Peut-être que c'est un accord renversé, ça, avec le temps, vous allez vous, vous, allez vous entraîner à, à l'entendre de mieux en mieux. Ensuite, euh, vous allez chercher à être plus ou moins fidèle à, à ce qui a été arrangé dans le morceau, c'est-à-dire à, à l'arrangement du morceau, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, euh, voilà, pour, pour le Fa majeur, il n'est pas joué comme ça, il est plutôt joué comme ça. Et puis, avec la septième majeure aussi. D'accord C'est d'ailleurs très compliqué de faire une vidéo courte et de vous expliquer toutes ces choses sur tout un morceau, ça serait assez fastidieux. Euh, C'est pour cela que je vous invite, si vous l'allez plus loin, eh bien, à vous inscrire à mes contacts et vous aurez des clés pour euh, eh bien, vous libérer de la partition et pouvoir entre autres repiquer à l'oreille les chansons que vous aimez. A bientôt pour une prochaine vidéo